coucou les filles on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on va parler peut-être d'un sujet qui fâche un petit peu c'est les bonnes résolutions de la nouvelle année alors là nous sommes fin d'année et bientôt donc on va entamer une nouvelle année donc 2020 et donc euh, on va faire un petit bilan de l'année alors moi déjà euh, je pense qu on n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour faire un bilan pour voir si on a fait des choses qu'on voulait faire dans l'année je pense que ce bilan on peut le faire n'importe quand mais que vraiment la fin de l'année c'est un moment relativement propice. Moi par contre je sais pas pourquoi chaque année c'est au mois de novembre que je fais plus ou moins le bilan euh, de ce que j'ai fait durant l'année et surtout que euh, j'entame des nouveaux projets. Donc le mois de novembre en général est un mois vraiment très très chargé de mon côté où euh, j'ai vraiment euh, j'explose d'idées, où j'ai plein plein de choses que je veux mettre en place et que je commence à mettre en place et donc j'entame déjà euh, tout ce que je vais faire donc pour l'année qui suit. Donc on va parler de euh, mes résolutions, de mes projets, mais surtout on va parler des vôtres. Et j'aimerais commencer par les vôtres tout simplement en vous posant une question. Est-ce que l'année passée, vous avez pris des résolutions qui, euh, bah, que vous avez tenues et qui vous ont apporté quelque chose Alors ça peut être se remettre au sport, perdre 5 kilos, ça peut être voilà, faire plein plein de choses différentes. Mais j'ai envie de vous dire que quand l'objectif n'est pas assez satisfaisant finalement, on a tendance à très très rapidement euh, perdre le cap et puis finalement de pas le faire. Donc euh, moi euh, chaque année je me faisais une liste comme ça de résolutions pour qu'au final je me dise non mais j'ai c'était pas des vraies choses que je voulais faire c'était juste, je me disais voilà la société m'impose que je me fasse des résolutions donc je vais faire comme ça mais en fait euh, ça ne me touchait pas vraiment profondément. Donc j'ai fait totalement autrement, je me suis dit Qu'est-ce qui me touche vraiment Qu'est-ce qui va me rendre heureuse Parce qu'au final, euh, si on veut avoir plus d'argent, si on veut partir plus en vacances, si on veut euh, gâter ses enfants, tout ça, au final c'est pourquoi C'est pour être heureux. Parce qu'on est heureux euh, quand on n'a pas de problème d'argent, quand on peut payer les factures, quand on peut se payer euh, quelque chose quand on en a envie. On est heureux quand on peut euh, partir à l'autre bout du monde, on est heureux quand on peut faire des cadeaux à ses enfants et les, les voir euh, super heureux à leur tour c'est ça en fait je pense euh, l'aspect primordial de la vie c'est le bonheur C'est, euh, je pense que tout ce qu'on recherche dans la vie finalement même si on dit oui j'ai envie de gagner plus d'argent j'ai envie de ci de ça en fait la vraie chose qu'on recherche c'est l'émotion c'est l'émotion positive c'est euh, les souvenirs c'est tout ça donc je pense que il faudrait trouver des résolutions qui vous font vraiment ressentir des émotions, qui font vibrer quelque chose en vous. Parce que vous pourriez avoir des projets, mais peut-être que finalement, ces projets sont beaux sur le papier. Moi, j'ai eu plein d'appels ces derniers temps avec des filles qui voulaient éventuellement se lancer dans le projet et qui me disaient, voilà, moi j'ai déjà mon travail, je m'occupe, voilà, je suis assistante maternelle, je suis euh, dans le domaine du médical, j'aide les personnes âgées c'est très très louable comme métier il en faut et c'est génial mais ces personnes là me disaient je ne me sens plus vraiment à ma place et c'est devenu un travail alimentaire ça ne fait que payer mes factures mais moi à côté euh, j'y viens à reculons, reculons j'ai mal au dos je ne peux plus supporter euh, euh, toute cette pression et ce stress et euh, ces personnes là me disent mais tout le monde me dit que je devrais continuer à faire ce métier parce que bon déjà j'ai étudié pour ça, parce que ça fait des années que je le fais, parce qu'il y a la sécurité de l'emploi et parce que de nos jours on ne peut plus se permettre de ne pas avoir la sécurité de l'emploi. Et là je leur dis, et qu'est-ce que tu ressens toi à l'intérieur de toi Essaye de, de voir si le métier que tu fais actuellement, est-ce qu'il te permet d'être heureuse, de, de t'épanouir, de te sentir bien dans ta peau et tout ça. Et là les personnes me disent, bah non. C'est pour ça que je pense à autre chose. Et je dis, et est-ce que le fait d'avoir de l'argent, la sécurité, tout ça, est suffisamment important pour que tu laisses de côté ton bonheur Et là, en général, il y a un petit déclic déjà qui se passe. Et là je demande juste de faire un petit exercice et cet exercice il est vraiment tout tout simple. C'est simplement, bon c'est pas durant la conversation téléphonique hein, parce que si vous voulez justement changer de métier, tout ça, vous avez la possibilité de me joindre directement et puis on parle un petit peu de votre projet ensemble. Et donc là du coup euh, je leur dis ben, c'est très simple, tu vas aller euh, ensuite euh, t'allonger ou simplement tu le fais le soir avant de te coucher ou le matin quand tu te lèves et tu vas prendre les deux vies possibles vie actuelle telle que tu la vis maintenant et tu te tu te projettes dans l'avenir voilà comment ça va se passer est ce que peut-être euh, je sais pas est ce qu'il y a un déclic qui va faire que tu vas te sentir mieux ou au contraire ben ton mal-être va s'accentuer tes problèmes de dos vont s'accentuer ton stress va s'accentuer peut-être que ça va créer la maladie je sais pas essaye d'imaginer l'avenir dans cette vie que tu as plus ou moins commencé à tracer jusqu'à présent et ensuite donc tu regardes ce que tu ressens vraiment comment tu te sens à cette idée faut, faut pas essayer de faire fonctionner le mental parce que le mental ce serait euh, et pourtant moi j'adore les plans hein. moi j'adore faire fonctionner le mental mais il y a des moments où il faut totalement lâcher prise sur le mental et euh, voilà se faire une liste pour contre le problème c'est que le mental, euh, l'ego, la, la société tout va rentrer en ligne de compte et le problème c'est que euh, là on n'est peut-être pas forcément sur le chemin qu'on a envie de suivre et le chemin qu'on devrait suivre euh, si on suit son cœur. Et ensuite, tu dis, projette-toi dans une autre vie. Qu'est-ce que tu ferais Alors que ce soit les ongles ou autre chose. Hein, euh, je dis, tu m'as appelé mais peut-être que ce n'est pas la chose encore qui est parfaite pour toi. Peut-être que tu tâtes encore le, le terrain et que tu as besoin de quelque chose de plus créatif. Qu'est-ce que ce serait pour toi la vie où tu te sentirais heureuse Ou même peut-être tu aurais un petit peu moins d'argent mais le bonheur serait beaucoup plus élevé il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir un million sur le compte pour être heureux finalement les gens qui sont vraiment très très riches ils partent beaucoup en vacances, ils vont dans des super restaurants mais ils s'habituent à tout ça et finalement on perd pied avec la simplicité aussi donc moi, ce qui me rend le, vraiment le plus heureuse, c'est d'être en famille, c'est d'être dans la nature, c'est de pouvoir m'allonger dans l'herbe, être dans la forêt, voir ma fille sourire. C'est des choses qui coûtent zéro. Et finalement, souvent, on court, on court trop après l'argent par euh, finalement cette peur de manquer en se disant, si je n'ai pas d'argent, je vais pas être heureux. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre dans la pauvreté et dans le dénuement, hein. au contraire, si vous pouvez en avoir c'est mieux. Mais ce que je vous explique c'est que c'est cette peur de manquer d'argent qui peut vous empêcher de suivre la voie qui pourrait vous rendre heureux. Et c'est là où en fait où est le piège. Le piège c'est de, de trop fonctionner avec son mental et pas avec son cœur. Et, euh, et le problème c'est qu'après on, on se retrouve à la fin de sa vie avec des regrets donc ressentez, essayez de visualiser la vie que vous pourriez avoir s'il n'y avait rien, aucune barrière, si l'argent n'était pas nécessaire si, si vous n'aviez pas de problème, si, si tout était possible vraiment si tout tout tout était possible dans votre vie qu'est-ce que vous feriez de vos journées, vraiment en fait ce qui est magique c'est qu'à partir du moment où vous visualisez ça où vous le sentez en vous en fait, il n'y a plus du tout de difficulté finalement après pour faire des pas vers ça. La seule chose qui peut vous bloquer, c'est un, la peur. Et deux, la peur des autres. Qui vont vous dire, non, mais tu devrais pas faire ça. Il n'y a pas de débouché, ça ne marchera pas. Euh, regarde, ma belle tante, elle a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Oui, mais vous n'êtes pas les autres. Peut-être que ce n'était pas fait pour cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas fait euh, les bonnes choses pour y arriver, sans doute, parce que je pense que quand on est vraiment aligné avec ce qu'on fait et qu'on met en place les bonnes choses, on réussit, tout le monde peut réussir. Mais après, voilà, il faut la bonne méthodologie et il faut avoir le bon état d'esprit. Et ressentez si là, vous vous sentez mieux, s'il y a comme une libération au niveau du plexus solaire, si ah ça y est on respire de nouveau on est heureux, il y a peut-être un sourire qui se dessine mais tout ça on le fait vraiment les yeux fermés dans un calme absolu euh, sans réfléchir vraiment il faut être euh, faut laisser parler ses émotions voir comment s'expriment les émotions et à ce moment là là vous pourrez faire des vraies résolutions des résolutions que vous allez pouvoir tenir et des résolutions qui vont changer votre vie ça pourrait être par exemple ben, je veux me lancer dans cette nouvelle vie par exemple voilà, la prothèse spongulaire. Voilà. par exemple, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est le sujet de, de mes vidéos, mais euh, ça pourrait très bien être autre chose aussi. Et là, en fait, vous allez vous dire, ah, tiens, si je veux faire ça, qu'est-ce que je dois faire Et là, le mental peut nouveau intervenir. Eh bien, il faut que je choisisse une bonne formation, il faut que je sois bien accompagnée. Il faut peut-être que je regarde moins la télé, moins l'ordinateur, moins les vidéos sur YouTube, ou enfin, voilà, des petits chats ou des bébés rigolos, ou des choses comme ça. Euh, moins de distractions. Pour être plus focusé sur cet objectif. Mais avant ça, il faut le savoir quel est cet objectif. Parce que souvent, on se distrait parce que finalement, on a un peu envie d'oublier qu'on n'est pas vraiment heureux. Qu'on n'est pas vraiment à sa place. Et c'est pour, pour décharger tout le poids de la journée. Mais quand on fait quelque chose qu'on aime... On n'a plus envie de se distraire. Au contraire, on a envie encore plus, encore plus, encore plus de s'engouffrer là-dedans parce que ça devient rigolo, parce qu'on s'amuse et parce que ça, ça devient une distraction. Donc non seulement on est heureux, on est en phase avec ce qu'on veut faire, on s'amuse et puis en plus après ben, on change totalement de vie. Donc voilà, c'était mon petit point sur les résolutions. Euh, il faut vraiment un objectif clair et quelque chose qui vous fasse vibrer. Si vous faire du sport, ça vous fait mal au ventre, rien qu'à l'idée d'y penser. Eh bien, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut peut-être voir revoir l'alimentation, parce qu'il faut savoir que 70% du poids que vous allez perdre est directement lié à l'alimentation. Et ensuite, ça va être bien sûr à euh, au sport qu'on peut faire, tout ça, 70% et même des, dans certains cas 90% qui est lié à l'alimentation. Voilà, petite parenthèse, hein, hors, hors sujet. Mais, euh, mais voilà, il faut toujours en fait ressentir qu'est-ce qui peut être bien pour vous. Il y a dans le monde des millions de possibilités et vous pouvez même encore créer des possibilités qui n'existent pas, des, des, des choses qui n'existent pas, des emplois qui n'existent pas. Vous pouvez être le créateur de votre vie. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Ne suivez pas les traces toutes, enfin voilà, les, les chemins tout tracés qui sont peut-être bien pour d'autres personnes, mais qui sont peut-être pas bien pour vous. Osez être vous-même, osez faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Et là, maintenant, je vais vous parler de mon cas personnel. Il y a quelques années, voilà, je suivais un petit peu les routes établies. J'ai essayé d'être salariée plusieurs, à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai tous les entretiens d'embauche que j'ai passés, j'ai été prise. Mais par contre, je me sentais horriblement mal. Vraiment, je, je sentais que je, je manquais d'air, que vraiment j'étais stressée. Alors que je, je suis vraiment pas quelqu'un de stressé en temps normal. Je suis quand même plutôt quelqu'un d'assez cool et, et là j'étais vraiment pas bien donc je sentais que c'était pas pour moi ensuite j'ai lancé mon entreprise mais je sentais que je pouvais apporter tellement plus parce que moi vraiment c'est l'enseignement qui fait partie de moi depuis toujours depuis que je suis tout tout tout tout petite euh, depuis mes quatre ans à peu près j'adore enseigner c'est quelque chose que j'adore faire et je sentais que j'avais besoin de rajouter ça et j'avais très très peur parce que je me suis dit Finalement, laisser un peu de côté ce que je fais actuellement et qui marche bien pour tenter quelque chose de tout nouveau, euh, investir énormément d'heures, investir beaucoup d'argent parce que j'ai investi quand même des, des dizaines de milliers d'euros pour euh, me former auprès de, de personnes vraiment très compétentes. Je me suis dit, c'est un gros risque. Mais ce risque, il a payé. Et pourquoi est-ce qu'il a payé Tout simplement parce que j'étais alignée avec ce que je voulais faire. Et en fait, ça fait déjà. J'aurais pu le faire 10 ans avant. Mais attention je me dis j'ai très bien fait de le faire maintenant parce que je suis persuadée d'une chose c'est que tout arrive au bon moment et souvent les gens me disent oh mais je suis tombée sur tes vidéos youtube par hasard et à ce moment là en général je les arrête et je leur dis il n'y a pas, y a pas hasard dans la vie tout arrive au bon moment quand la personne est prête le message arrive donc peut-être que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, peut-être que ce sera pas du tout euh, à la fin de l'année 2019, mais peut-être dans un an, deux ans, trois ans, c'est peut-être à ce moment-là où vous serez prête pour ce message-là, où vous serez prête à l'accepter. Parce que bien sûr, on peut se dire, non, mais Nathalie, euh, là-dessus, hein, euh, <rire> il faut rester dans le cadre, il faut avoir un boulot stable, il faut... et je, je l'entends, je comprends, mais ça c'est plus la voix de la société qui nous... Qui pour moi, nous impose un petit peu ça. Moi, je suis plus dans ce qui est libre-pensée et, euh, et suivre vraiment ce qu'on qu veut vraiment faire dans la vie. Parce que quand on sent que quelque chose est fait pour nous, c'est qu'on doit réellement le faire. Parce qu'on peut apporter à travers autre chose aussi pas que à travers un métier même si c'est euh, euh, voilà être en contact avec les enfants les malades les personnes âgées on peut également apporter autrement moi par exemple j'avais des personnes qui venaient chez moi à l'institut et qui me disaient mais Nathalie euh, je ne viens même pas pour les ongles tu les fais très bien alors à chaque fois on me rassurait t'inquiète pas tu les fais très bien mais je viens parce que c'est toi parce qu'on discute parce que tu m'aides même sur un plan personnel il y a des personnes qui ont traversé des moments durs et qui venaient m'en parler et je me dis, voilà, j'étais esthéticienne considérée, euh, voilà, comme pour la plupart un peu sotte et un peu, euh, voilà, un peu légère euh, au niveau de, de la pensée et tout ça, mais en fait... Euh... Non, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de bas métier, au contraire. Et on peut aider son prochain dans n'importe quel métier, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur bien sûr. Et on peut très bien gagner sa vie aussi dans ce métier-là, vraiment très très bien. Il suffit juste de bien se positionner et c'est exactement ce qu'on fait dans la formation donc là euh, justement en, en parlant du positionnement je vais encore rajouter en fait une partie aux formations alors les formations se feront toujours à distance ça pour moi c'est vraiment la formule qui fonctionne le mieux parce que j'arrive à accompagner mes élèves pendant 6 mois et pendant ces 6 mois là je vois une progression énorme qui ne pourrait jamais se faire en une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines en centre jamais parce que, en fait, ce que j'apporte aux élèves, c'est vraiment quelque chose de différent des autres centres de formation. On ne travaille pas que la pratique, on travaille beaucoup aussi qui on est pour pouvoir exprimer son plein potentiel. Et ça en fait, euh, si, je le, si je le faisais euh, voilà, payer en plus, euh, mes formations pourraient coûter 5 à 10 fois plus cher. Mais ça c'est quelque chose qui moi me tient à cœur et c'est pour ça... Que mes formations fonctionnent à ce point là alors que je ne fais pas de publicité je fais que des vidéos youtube du moins pour le moment euh, je vais voir peut-être par la suite pour en faire mais pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin puisque j'ai énormément d'élèves euh, là depuis 2017 euh, j'ai formé à peu près 500 élèves ce qui est quand même pas mal du tout rien qu'avec quelques vidéos youtube tout simplement parce que ces personnes là ont compris mon message ont compris ce que je voulais apporter et ont vu que je voulais pas que apporter un métier je voulais avoir un réel changement de vie et réellement apporter du bonheur aux gens. Et ça, c'est ce qui moi me rend heureuse Voilà, tout simplement c'est ce qui me permet de m'épanouir au quotidien, de me dire que je change des vies. Et quand j'ai des témoignages d'élèves qui me disent mais Nathalie tu as changé ma vie grâce à toi, euh, j'ai osé faire des choses que jamais j'aurais osé faire dans ma vie, et eh bien je me dis voilà, c'est gagné pour moi, c'est top, c'est génial, j'adore entendre ça. Et de voir des résultats, des success stories ou des filles partaient de, de vraiment des, des poses pas très jolies, vraiment sur des poses ultra professionnelles, de voir qu'elles fonctionnent très très bien, qu'elles travaillent toute la journée, toute la semaine, mais qu'elles adorent ça. Et ben voilà, c'est ma plus belle récompense. Euh, voilà, tout simplement donc moi, euh, mes résolutions c'est encore d'améliorer les formations donc à distance et en plus de ça on va euh, rajouter des sessions présentielles pour celles qui le souhaitent mais ça n'aura rien à voir avec le présentiel des formations en centre que vous retrouverez ailleurs on travaillera sur trois aspects primordiaux euh, qui pour moi, voilà, on ne peut pas les séparer on peut pas faire que de la pratique, c'est pas possible. Il faut changer personnellement pour réussir professionnellement. Si on a l'état d'esprit d'une personne qui est salariée ou, ou qui n'y connaît rien à l'entrepreneuriat, cette personne-là a très peu de chances de réussir. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se cassent la figure euh, dans les premiers temps. C'est pas parce qu'elle manque de compétences, bon, la plupart du temps, si, mais c'est surtout parce qu'elle manque là en haut de compétences et, euh, et en fait on va as euh, on va travailler sur cet aspect euh, plus psychologique de révéler en fait le, le diamant brut qui est en soi, on va le polir et on va faire en sorte que vous utilisiez vos propres capacités personnelles, vos propres dons personnels pour les mettre au service de votre nouveau travail, j'ai même pas envie de dire travail, nouvelle passion, nouveau... Nouvelle activité, enfin je, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est pas du tout un travail quand on aime ce qu'on fait. Donc ça c'est pre le, le premier pilier. C'est vraiment travailler sur vous-même pour devenir une femme à succès, pour vraiment laisser ressortir tout votre potentiel. Et ça ça va vous aider sur le plan personnel également. Beaucoup. Deuxième pilier, c'est bien sûr la pratique. On va affiner la pratique, on va régler, les, on va solutionner les petits problèmes, tout ça. Et donc vraiment une pratique qui est adaptée au niveau de chacune, donc vraiment on fera des sessions de regroupement, on va se regrouper à plusieurs. Les places seront ultra limitées parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. en plus je vous accueille chez moi. Donc voilà, place ultra limitée. mais en tout cas on va travailler sur ça aussi. Troisième point, on va travailler donc sur tout l'aspect marketing comment faire, alors là c'est beaucoup du terre à terre, hein, comment faire une publicité comment la mettre en ligne, euh, comment avoir euh, de l'interaction avec les gens, comment susciter de l'intérêt de des gens, toutes ces choses là je vais vous apprendre en fait tout ce que moi j'ai appris dans des séminaires, dans des conférences dans tout ça et on va entrecouper tout ça euh, par des petits euh, bah par des petites surprises en fait tout simplement et le dernier jour je réserve vraiment euh, pour la, la dernière demi journée en fait on va aller dans un lieu, si le temps le permet bien sûr on va aller dans un lieu insolite et on va faire le tout dernier cours dans un lieu insolite ça pourrait être en haut d'un château près d'un étang dans une forêt voilà ça c'est mon côté nature où vraiment on va se reconnecter avec ben voilà avec le monde qui nous entoure on va vraiment euh, être en, en lien direct avec tout ça parce que pour moi la réussite et le côté euh, vraiment conscience du monde qui nous entoure en fait ne, ne peut pas se dissocier en fait. Moi j'ai remarqué que c est, c est, voilà, ça a vraiment vraiment vraiment beaucoup marché pour moi à partir du moment où j'ai compris tout ça. Donc j'aimerais vous enseigner tout ça et ça ce sera donc la dernière journée pour vraiment finir en beauté. Donc si vous avez envie de tout ça et eh bien euh, ce sera avec très très grand plaisir. Euh, vous pouvez assister à l'une de mes conférences donc euh, le lien vers la conférence est juste sous la vidéo. Euh, et donc je vous apporte beaucoup de choses dans cette conférence, euh, ça, ça a permis à beaucoup d'avoir déjà des petits déclics mais alors euh, voilà, dans la formation on en aura beaucoup beaucoup plus donc si vous avez envie de me rejoindre dans la formation à distance ou euh, dans le pack avec la formation à distance plus présentielle, et eh bien vous retrouvez tout sur le site wwwyournels internationalcom et vous pouvez vous inscrire directement en ligne, c'est possible voilà donc ça c'est ma résolution de l'année 2020, c'est de suivre toujours mon cœur. Quoi qu'ils me disent, de suivre mon instinct parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas suivi, ça s'est très mal passé. Donc maintenant je suis scrupuleusement mon instinct, je l'écoute, je ne mets plus une liste longue comme le bras de choses que je veux faire puisque après à la fin de d'année je vais être déçue de ne pas les avoir fait. Je préfère faire moins, mettre moins sur ma liste, voire rien, mais de me dire je vais cette année suivre mon cœur, voir ce qu'il me dit et puis y aller, oser, oser franchir euh, ce, ce cap de la peur qui, qui me retient, parce que moi aussi, il y a encore des choses qui me font peur, bien évidemment, hein. même si je vous fais des vidéos, tout ça, d'ailleurs pour celles qui le savent, la toute première vidéo que, que j'ai filmée, où d'ailleurs j'étais un peu euh, prostrée et tout, euh, je l'ai tournée à peu près 50 fois, la vidéo faisait une demi-heure, hein. donc je vous laisse imaginer, j'ai passé la journée, et entre chaque prise je pleurais, je me disais que j'étais nulle, que je ne valais rien, que je n'y arriverais jamais, eh bien, euh, je trouve que j'ai bien progressé. <rire> C'est un peu plus fluide. Et surtout que je ne prépare pas mes vidéos. C'est toujours de l'improvisation parce que je veux vous donner... Voilà, les, les choses telles qu'elles viennent. Je veux pas préparer les choses et, et vous donner un contenu trop... Euh trop strict, trop, euh, trop préparé au contraire, je, je parle toujours avec le cœur. Je, je donne ce qui vient sur le moment je me laisse inspirer et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux du coup je parle un peu beaucoup, je suis désolée mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que même si vous partez d'un point très très loin, moi j'ai eu une période où je ne parlais pas dans ma vie, où j'étais bègue, où, où j'avais très très très très peur des gens, à une période où maintenant bah voilà, c'est différent, j'entreprends je, ce que j'ai envie d'entreprendre il n'y a plus rien qui, euh, qui me bloque si j'ai peur, je me dis bah, voilà, d'autant plus je vais le faire et peut-être que dans les prochaines années je ferai des conférences sur scène ou euh, j'ai aussi un projet pourquoi pas d'écrire un livre aussi euh, J'en ai déjà écrit un que j'ai pas publié, mais voilà, ce sera peut-être aussi l'occasion de, de faire ça. J'ai plein plein de projets comme ça, mais je ne me fixe pas de date, parce que je sais que le bon moment, je, au bon moment, je saurais que c'est le bon moment pour le faire. Voilà, c'est pas très français, je suis désolée. Mais, euh, mais voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, laissez-vous porter par la vie, ne vous mettez pas trop de pression. Le bon moment arrive toujours, lorsque vous devez réaliser un projet, et quand vous sentez qu'il y a des feux verts devant vous, et eh bien c'est le moment de vous lancer, arrêtez d'avoir peur. La peur fera toujours que vous allez être bloqué, donc euh, la peur fera que votre vie est encore celle que vous avez aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, et peut-être que vous allez mourir dans cette vie-là qui ne vous correspond pas, qui ne vous épanouit pas. Et si vous n'êtes pas épanoui, vous pouvez pas apporter du bien aux autres, je pense. Donc voilà, gardez le sourire. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours le sourire, toujours la patate, parce que euh, j'aime vraiment ce que je fais. J'adore vous apporter du contenu. J'adore me dire que je peux peut-être aider quelqu'un à travers ces vidéos. Et ça, c'est ma plus grande motivation. Pour ma part, je vous dis un énorme merci. Dites-moi si vous avez des résolutions pour la nouvelle année ou si vous comptez suivre euh, peut-être euh, ma, ma petite... Euh, voilà, ma petite vidéo euh, sur, euh, sur le fait d'écouter son cœur et, et euh, de se fixer un objectif euh, bien précis, euh, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Donc voilà, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt